Il est maintenant temps des questions orales, député, euh, chef de l'opposition officielle. Monsieur le Président, ma question est au ministre de l'Environnement. Il y a beaucoup de questions sans réponse des gens de la vallée chemical euh, de Sarnia et des Premières Nations qui se re retrouvent près de là. Pour neuf, pendant neuf années, on a demandé des réponses de la part du gouvernement et on les a ignorées, ces demandes. Il y a eu des rapports qui ont euh, fait rapport des préoccupations des produits chimiques. C'est près de 500 incidents où le gouvernement n'a pas agi. 500 dossiers, dans 5 500 cas où les gens de Sarnia méritaient d'avoir des réponses. Monsieur le Président, comment est-ce que ce gouvernement a ignoré les travailleurs dans la vallée des produits chimiques de Sarnia pendant plus d'une décennie? C'est absolument étonnant. Ministre de l'Environnement et du Changement climatique, merci, Monsieur le Président. Je suis ravi de pouvoir répondre à la question du député d'en face. Depuis euh, que je suis ici, c'est la première fois que j'ai une telle question ici, mais je dois vous dire c'est un fait que chaque personne dans ce grand pays, dans cette grande province, mérite d'avoir de l'air propre à respirer, de l'eau potable à boire et une terre propre sur laquelle marcher. Et nous continuons de… Euh, d'assurer que c'est le cas dans toutes les actions qu'on met en œuvre, telles que l'élimination des centrales à charbon et aussi la mise en œuvre de notre plan pour mitiger les changements climatiques. La qualité de l'air s'est améliorée durant les dix dernières années. Nous reconnaissons qu'il y, qu y en a plus à faire et nous allons continuer. Merci. Complémentaire. Monsieur le Président, encore une fois, au ministre de l'Environnement, il prétend qu'ils n'en ont pas entendu parler. Mais il y a eu trois réponses de trois ministres de, euh, euh, libéraux en disant qu'ils ne répondent pas en, lorsque votre gouvernement a répondu avec des euh, réponses écrites. On a des preuves qui démontrent que vous n'avez pas pris ce, cet enjeu au sérieux qu'il n'y a pas de réponse, et c'est très bien connu parce que c'est associé avec le gouvernement et son manque de prix d'action en ce qui concerne les gens dans cette vallée. Avec les préoccupations, la réponse du gouvernement, il semble toujours dire qu'il n'y a pas de réponse sur le terrain. Il y a un rapport de 2014 qui a démontré qu'il y a eu 338 kg euh, de produits chimiques qui ont été déversés encore en 2014 et en 2015, en janvier 2015, alors que les émissions étaient bien au-delà des normes. Moi, je n'en ne peux plus de ne pas avoir une réponse de la part du gouvernement. On doit agir immédiatement. Veuillez vous asseoir. I, uh, les commentaires vont s'arrêter, ministre. Merci de m'avoir permis d'avoir l'occasion d'apporter des précisions. C'est la première fois que j'entends le chef de l'opposition parler de Sarnia. C'est très bien d'avoir un intérêt de sa part envers cette région. Laissez-moi dire quelque chose. Le plan d'action pour la qualité de l'air à Sarnia elle a été lancée pour prendre en compte les préoccupations des personnes et aussi de réduire les contaminants dans l'air qui sont identifiés en étant des priorités dans la région de Sarnia. En vertu de la Loi, tous les déversements doivent être euh, signalés au Centre de déversement et euh, des produits chimiques. Et C'est un centre qui est ouvert 24 heures par jour, 7 jours semaine. Député de Dufferin-Caledon, rappel à l'ordre. Oh, vous pouvez euh, démontrer l'horloge autant que vous voulez, mais euh, ça venait de vos propres députés de Chahu. Veuillez compléter, je voulais tout simplement dire, M. le Président, que nous allons continuer de collaborer avec la communauté, avec les groupes des Premières Nations et les, euh, les entreprises aussi qui se retrouvent dans cette région. Député de Prince Edward Hastings, appel à l'ordre. Dernière complémentaire. Monsieur le Président, encore au ministre de l'Environnement, ils peuvent être ouverts 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Lorsqu'il n'y a pas de réponse, ce cela ne suffit pas. Ils ne prennent pas ce cet enjeu assez sérieusement. Pendant neuf ans, les députés de la région tentent d'avoir une réponse de la part du gouvernement, mais ils ne répondent pas. Et ce qu'ils disent, c'est qu'ils ont certaines des limites les plus euh, contraignantes, mais il n'existe pas ces limites lorsqu'il y a des exemptions pour les entreprises. Il y a un manque de surveillance et que le gouvernement leur a tourné le dos aux Premières Nations dans cette région. Le ministre de l'Environnement dit que tout va et qu'il fait son travail, mais ce n'est pas le cas. Monsieur le Président, on ne peut pas ignorer... Please. Vous pouvez compléter? Monsieur le Président, le ministre dit qu'il n'y a pas eu d'avertissement, mais ils ont eu des avertissements en 2008, en 2010, en 2016. Mais ils, se sont tourné, ils ont tourné le dos aux gens qui vivent dans cette vallée. Au lieu de pointer des, du doigt des gens ou de dire que tout va bien, est-ce que le ministre va prendre la responsabilité et d'arrêter d'ignorer les gens de Sarnia et des Premières Nations qui vivent dans cette région? Veuillez vous asseoir. Merci, ministre. Merci, Monsieur le Président. Je suis ravi de pouvoir continuer de parler du progrès. Député de Bruce gray Owen Sound, rappel à l'ordre. On est maintenant passé aux avertissements. Allez-y. Merci, Monsieur le Président. Je suis content de pouvoir continuer de parler des choses que nous sommes en train d'effectuer partout dans la province député de niagara west grand a été vertu merci monsieur le président je suis ravi de pouvoir continuer de parler des choses que nous sommes en train de faire pour améliorer la qualité de l'air partout dans l'ontario nous établissons d'autres réglementations pour réduire la, les, les polluants dans l'air et nous continuons de financer d'un rapport pour la, la qualité euh, la santé des euh, des gens qui vivent dans la région de Sarnia. Nous allons annoncer des règlements qui sont encore plus contraignants et tout cela est fondé sur la science pour comprendre l'incidence euh, de la qualité de l'air sur les résidents de Sarnia. Chef de l'opposition, nouvelle question. Merci, M. le Président. Ma question est au Président du Conseil du Trésor. Les étudiants veulent apprendre et le corps professoral veut enseigner, mais à partir de minuit hier soir, les collèges sont en grève, 12 000 euh, du corps professoral et 500 000 étudiants sont touchés. Est-ce que la présidente du Conseil du Trésor va nous assurer qu'elle va pouvoir amener les deux parties à, à la table des négociations? Ministre de l'Éducation postsecondaire. Merci de la question, Monsieur le Président. C'est euh, les étudiants sont notre première priorité et les étudiants qui ne sont pas à l'école aujourd'hui euh, ils doivent savoir que nous sommes en train de travailler avec les deux euh, côtés, les deux parties, pour euh, qu'ils puissent retourner à la salle de classe. Les collèges euh, ont pu faire un travail extraordinaire pendant les 50 dernières années. Les gens euh, prennent des cours euh, en ce moment. Et il y a près de 2 000 étudiants pendant ces 50 ans. Euh, sont, 2 millions, en fait, ont été euh, au collège et il y a eu de, de très bons résultats. Si je savais qui, euh, qui avait intervenu, je, je, je, je vous avez 90 des employeurs ont dit qu'ils étaient satisfaits ou très satisfaits avec les diplômés. C'est un travail très important et nous demandons aux deux parties de retourner à la table de négociation. Monsieur le Président, à la ministre, le système des collèges est extraordinaire, mais lorsque les étudiants ne sont pas en salle de classe, ils n'apprennent pas, ils n'apprennent pas à Algonquin, Canada, Centennial, Collège Bo Boléral, Confédération, Durham, Fle Fanshaw, Fleming, la cité collégiale. Niagara, Northern, Seoul, Saint-Laurent, 24 très bons collèges où les étudiants ne sont pas en salle de classe. C-24 collèges où le corps professoral est sur la ligne de piquetage pour avoir un meilleur, une meilleure entente. C'est des collèges où on a besoin d'un leadership provincial pour que les étudiants soient en salle de classe. Donc, ma question à la vice-première ministre, qu'est-ce que la première ministre est en train de faire aujourd'hui pour s'assurer que les deux parties se retournent à la, salle de, à la table de négociation pour que les étudiants puissent re retrouver la salle de classe? Ministre, eh bien, de ce côté de la Chambre, nous respectons le processus de négociation collective. Nous souhaitons que les partis retournent à la table de négociation le plus rapidement possible. En quoi aux études postsecondaires, nous voulons éliminer les obstacles aux études dans les universités. Voilà pourquoi nous avons transformé le secteur postsecondaire. On a eu beaucoup de succès. Plus de 50 000 étudiants, maintenant, peuvent recevoir des prêts et bourses. Nous croyons dans les études postsecondaires. Notre bilan est très fort. J'aurais souhaité que les partis retournent à la table de négociation pour régler leurs différends. De retour à la ministre, la ministre parle des prêts et bourses. Et c'est quelque chose qu'on appuie mais finalement, il n'y a pas de classe. Qu'est-ce que ça fait? Nous voulons que les élèves soient en salle de classe. Le gouvernement ne prend pas la, la situation au sérieux. Et si on respectait les étudiants. Il y a urgence. On, les étudiants ne peuvent pas apprendre hors de la salle de classe. Je sais, une journée de grève, c'est trop long. Comment est-ce que le gouvernement puisse tolérer une telle situation. Je veux l'engagement de la part du gouvernement et que la première ministre peut faire tout en son pouvoir pour que les deux parties retournent à la table des négociations et que les élèves, les étudiants, soient en salle de classe. En vertu de la loi sur les collèges 2008, les collèges des 30 employeurs sont représentés par un conseil. Ils ont les droits exclusifs de négociation. Et le gouvernement n'est pas à la table de négociation. Cependant, on s'engage au succès de nos collèges. Et si le député d'en face souhaitait appuyer les étudiants, il appuierait notre politique en matière de droit scolarité gratuit. Nouvelle question, troisième partie. Ma première question s'adresse à la vice-première ministre, Ranchet. L'hôpital est en surcapacité selon les documents publiés ce matin à Brandford, les soins cliniques. Il y a une occupation de 125 en janvier. Je voudrais rappeler au gouvernement 85 est considéré un niveau de sécurité dans les hôpitaux. On a vu des chiffres à plusieurs reprises pour les hôpitaux à l'échelle de la province. Pourquoi le gouvernement ne règle pas la situation pour éviter qu'il s'assoie une médecine de corridor Ministre de la santé des soins de longue durée. Merci. Nous prenons toutes les mesures nécessaires pour s'attaquer à ce problème. C'est une priorité. Voilà pourquoi on a investi un demi-milliard de dollars dans les coûts d'exploitation des hôpitaux dans le budget. Et ça correspond à un autre montant d'un demi-milliard l'année dernière. On travaille avec l'hôpital de Brantford qui fait face à des défis. Il y a un superviseur qui essaie de régler la situation. On a augmenté le budget cette année à la hauteur de 3 millions de dollars, mais plus important encore. On suit les conseils du superviseur qui travaille avec le personnel de première ligne, les administrateurs pour s'assurer que cet hôpital puisse desservir la population, quels que soient les services, y compris l'urgence, les blocs opératoires et autres services dispensés, complémentaires. Le député d'en face n'écoute pas les patients, les familles et les travailleurs en première ligne. Cet hôpital a de la difficulté pour faire face à la demande en matière de santé mentale. Il y a eu un dépassement de services à 108 bien au-delà du niveau de capacité à 85 Est-ce que le gouvernement pense que c'est acceptable? Cet hôpital soit à une capacité de 120 et à 108 de ses lits en matière de santé mentale. Nous mettons l'accent sur ce réseau de santé de Brantford. Pourquoi? Parce que la situation est exceptionnelle. Il y a un superviseur en place. Le, con le conseil d'administration a été dessous. Il y a un superviseur parce qu'il y a des problèmes. Et nous voulons que ce superviseur travaille avec les administrateurs, les... Les employés de première ligne pour dispenser les meilleurs soins possibles, c'est notre objectif. On le fait en appuyant à la hauteur de 1 million de dollars de plus cette année. Nous voulons cibler les défis en matière de liste d'attente. Grâce aux superviseurs, nous allons aider les efforts pour dispenser des soins de qualité à cet endroit. Complémentaire finode. Ce n'est pas inhabituel dans cette province. C'est la source. C'est la saturation des lits d'hôpitaux. Le personnel fait tout en son pouvoir avec les ressources données par le gouvernement. Ce n'est pas suffisant. Peterborough, Brantford, Etobicoke, et Brampton, Toronto et Oshawa sont, sur, sont saturés. Et La Première ministre a vu les histoires d'horreur et les lettres qu'elle reçoit, comme dans chaque bureau de chaque député de la Chambre. Elle l'a vu sur la preuve d'une lettre publique de l'Association des hôpitaux pour financer les hôpitaux à un niveau adéquat. Qu'est-ce qu que le gouvernement doit faire pour s'attaquer à ce problème de façon très sérieuse, ministre voici ce qu'on ne devrait pas faire. On ne devrait pas tirer des enseignements des néo-démocrates lorsqu'ils ont fermé 24 des lits chroniques lorsqu'ils ont fermé 13 des lits en santé mentale. Les conservateurs ont fermé presque 10 000 lits d'hôpitaux, les néo-démocrates ont fermé 9 600 lits pendant qu'ils étaient au pouvoir brièvement. On ne va pas tirer des enseignements de leur bilan. Alors, il y a eu des coûts dans le réseau de la santé et on ne fera pas ça. Nous allons investir dans les hôpitaux pendant des années et nous allons continuer de le faire. Merci. Nouvelle question. Chef du troisième parti, ma prochaine question s'adresse également à la vice-première ministre. On a entendu pendant le week-end que les gens de Sarnois ont été exposés à des toxiques polluants à cause de la vallée chimique. Il y a, il y a, plus, il y a eu plus de 500 incidents isolés en 2015-14, une fuite en 2014 avec un niveau non sécuritaire de benzine dans l'atmosphère et les familles n'ont jamais été informées quelle était l'odeur si c'était dangereux. Est-ce que la vice-première ministre peut dire pourquoi la population n'a pas été n'a pas eu de l'information sur un polluant toxique qui a un incident sur la santé, mais des environnements et de l'action en matière de, de climat. Il y a un fait fondamental. de la part du gouvernement et à nous tous en Chambre et à toute la population. Nous méritons tous de respirer de l'air pur. Et nous avons une philosophie dans toutes les mesures prises par le gouvernement, que ce soit l'élimination des centrales au charbon sale, avec nos mesures en matière de changement climatique. La qualité de l'air à Sarnia s'est améliorée au cours de la dernière décennie parce qu'on conseille, on écoute le public, les entreprises, les Premières Nations pour s'assurer de bien faire les choses. Voilà pourquoi nous avons une excellente réglementation. Des platitudes philosophiques, c'est inutile lorsqu'il y a des polluants dans l'atmosphère. Il y a eu des niveaux de benzène à un niveau 50 particules par millionnaire, un par un milliard. de benzène, c'est carcinogène. Aucune quantité de benzène peut être considérée sécuritaire. Cet incident risque la vie, la santé de toute personne à Sarnia. Et le ministre de l'Environnement, dont le mandat est de faire des enquêtes, n'a même pas envoyé quelqu'un pour savoir qu ce qui s'était passé. Quand est-ce que le ministre, quand est-ce que la première ministre a appris de ce déversement dangereux dans l'atmosphère? Merci. Je suis heureux de parler du niveau de benzine. C'est un produit chimique dangereux. Les niveaux de benzine, à sarnia, ont diminué comparativement dans les années 80-90. En fait, la moyenne annuelle est maintenant un tiers de ce que le niveau était il y a 20 ans. Et vous savez quoi, ce n'est pas suffisant en 2016. Une nouvelle norme en matière de benzine est entrée en vigueur. Il y a eu sept installations dans la région de Sarnia qui ont pris des mesures pour diminuer les émissions de benzine. En appliquant la meilleure technologie possible, nous allons continuer pour faire avancer les choses pour que l'air soit de plus en plus propre. Complémentaire final, le gouvernement et la première ministre ne comprennent pas les éléments de base, que ce soit la saturation des hôpitaux, que ce soit des versements to toxiques qui mettent en danger la vie de la population en Sarnia. En 2009, le gouvernement a souhaité de revoir les niveaux comme de polluants atmosphériques à Sarnia. Le gouvernement s'est engagé en 2009 pour faire bien les choses, pour faire de la recherche dans ces endroits dangereux en matière de polluants atmosphériques cumulés. Et où est le rapport? Est-ce qu'il y a eu un rapport? C'est ma question gouvernement. Est-ce qu'il y a eu un rapport? Où sont les conclusions du rapport, ministre? Je suis heureux de débattre de notre engagement pour financer une étude sur la santé, pour comprendre l'incidence sur la santé de la population. Et pour nous, il faut bien comprendre l'impact localisé afin de bien comprendre les mesures à prendre. Nous allons prendre des mesures pour s'assurer que la qualité de l'air s'est améliorée. La semaine dernière, j'ai rencontré les Premières Nations pour entendre leurs inquiétudes, et je vais m'inspirer des mesures antérieures pour s'assurer que tous les Ontariens ont de l'air propre. Nous faisons cette étude. Nouvelle question. Député de Lambton, Middlesex, Lambton. Ministre, ma question s'adresse au réseau pénitentiaire, et le réseau, c'est une face les prisons sont saturées. La plupart des détenus sont en sécurité maximum, sans programme. Et les assauts ont doublé au cours des deux dernières années. Et ces prisons n'ont euh, pas le personnel nécessaire pour contenir la violence. Concernant l'approbation, c'est le seul contact entre les criminels lorsque le détenu rencontre. Et il n'y a eu aucun suivi après avoir quitté la prison à cause d'un manque de ressources. Et selon la réforme, le gouvernement libéral n'a rien fait pour corriger la situation au cours des 14 dernières années. Au ministre, à la ministre, pardon, pourquoi le gouvernement a permis d'avoir une telle situation dans le réseau ancien Ministre de la sécurité communautaire et du réseau correctionnel. Je remercie le député de sa question. Je voudrais remercier les hommes, les femmes et tous les efforts dans le réseau pénitentiaire de la province. Il y a 26 établissements. Notre but est d'avoir un système fait de compassion et moderne, que ce soit avec le ministre de la Santé pour s'assurer... Il y a une meilleure situation de la santé au cours de la construction de deux nouvelles prisons à Ottawa qui, varont, qui seront utilisées comme modèle. Je suis fier des progrès qu'on fait pour que les députés comprennent bien la situation. Nous voulons transformer le réseau pénitentiaire de l'Ontario et je voudrais lire quelque chose. Nous avons embauché 1 600 agent correctionnel. Nous avons embauché des infirmières. Intervention du Président, complémentaire. Merci. De retour à la ministre. Pendant le week-end, j'ai publié un article sur la crise dans le réseau présidentiel. Ça a été publié dans le Sun. J'ai apprécié les réponses que j'ai reçues des agents correctionnels et mes commettants, mais j'ai été troublé d'entendre de l'intervention de la directrice des communications de la ministre. Elle a parlé de fausses accusations et d'attaques personnelles contre moi. Elle a supprimé les tweets, mais ne s'est pas excusée. Et le dialogue peut être continu maintenant sur mon fil de presse. J'ai une excellente relation avec les agents correctionnels et ils ont mon appui. Je les appuie. J'ai parlé des, de la crise plusieurs fois dans la Chambre. Dire le contraire, c'est ridicule. Ministre, avez-vous demandé à votre directrice de communication et de m'intimider? Voulez-vous m'excuser? Allez-vous vous excuser? Ministre, Monsieur le Président, j'entends la question. Je vais continuer parce qu'on parlait ce que l'on n'a pas fait dans cette catrice dans le réseau correctionnel. J'ai rencontré les prisons par le passé. Chaque établissement visité fait renvoi au, du bilan de ce parti d'en face avec les coupes et la privatisation qu'ils ont essayé. Oh, oh. Retournons à la situation. Je dois dire, nous avons créé 16 nouvelles, nouveaux postes en matière de santé mentale. Nous avons dispensé une formation. Nous avons une nouvelle politique en matière d'isolement. Et le député d'en face et le conservateur n'ont pas l'information ne sont pas en mesure d'avoir un plan, puisque le, ce parti n'a pas plan. Je peux uniquement les juger en, en fonction de leur bilan passé. Député de Toronto Danforth. Merci. À la vice-première ministre, il y a deux ans ou presque, la première ministre a dit à One un cadeau fiscal de 2 milliards de dollars. La règle du Bureau de l'énergie de l'Ontario. Et cela, cet argent doit être versé aux contribuables, aux consommateurs. Et, ils ont, et puis ils ont dit que c'était les investisseurs privés qui devaient garder cet argent. L'Office de l'énergie de l'Ontario avec Hydro One en donnant à 71 aux investisseurs de ce cadeau fiscal à la hauteur de 2,6 milliards. Pourquoi est-ce que le gouvernement n'a pas donné respecté sa règle et de reverser ce, ce congé fiscal aux consommateurs? Ministre de l'Énergie. Merci, Monsieur le Président. Lorsqu'on parle de l'Office de l'Énergie d'Ontario, c'est un régulateur indépendant pour protéger les intérêts des consommateurs. Un jour, il aime ça, puis le lendemain, il ne l'aime pas. C'est la réalité. Et le Conseil a diminué à la hauteur de 281 millions de dollars en matière d'immobilisation et d'administration. C'est une réduction de 10 de ce qu'ils ont demandé. C'est un exemple de l'Office de l'énergie de l'Ontario pour refuser les demandes de la part des distributeurs en tenant compte de la volonté des consommateurs. Au cours de la dernière année, cet office a, a refusé des augmentations. Lorsqu'ils ont demandé une augmentation de distribution en 2012, lorsqu'ils ont demandé une augmentation de 6,2 et en 2011, l'Office de l'Ontario est de protéger les intérêts des Ontariens, c'est ce qu'il fait, complémentaire. Merci. De retour à la vice-première ministre. Troublant. La privatisation n'était pas satisfaite du 71 de ce congé fiscal de la part du gouvernement. Imaginez, Hydro One poursuit OEO pour avoir 100 de ce congé fiscal. Clairement, la privatisation n'accepte pas la réglementation de l'OEO -E et va faire tout en son pouvoir pour avoir des profits pour ses investisseurs privés aux dépens des consommateurs. La privatisation va poursuivre l'OAO pour que les consommateurs vont payer de 2 milliards de taxes que le gouvernement n'a pas à payer. Est-ce que le gouvernement va arrêter la privatisation d'avoir d'extraire 2,6 milliards 600 millions de dollars de contribuables? vous, vous asseoir, s'il vous plaît. Merci. Merci, Monsieur le Président. La province va continuer à étudier la décision et surveiller l'appel au fur et à mesure que nous passons par le processus. C'est fait par une instance de réglementation, la Commission de l'énergie de l'Ontario, qui est indépendante. Dans cette décision, que je, comme je l'ai mentionné, la Commission a diminué le. De 278 millions de dollars pour les coûts de dépenses, pour les coûts de capital, et c'est une diminution de 10 de ce qu'avait demandé Hydro One. Lorsqu'on parle d'élimination ou de réduction des coûts, nous avons diminué les coûts des, des factures d'électricité de 25 dans toute la province. Les appels des décisions de la Commission de l'énergie de l'Ontario sont, ne sont pas in inhabituels. On, on a fait appel à la question du régime de retraite, nous allons continuer à étudier cette décision et surveiller le processus. Le député des, des Tobico Centre, merci. Ma question s'adresse au ministre responsable des petites entrepr des entreprises. Nous avons de nombreuses entreprises dans ma circonscription. Comme vous le savez, vous me l'avez entendu dire, j'ai travaillé dans le monde des affaires, dans les entreprises et j'ai déjà été propriétaire de ma petite entreprise. Alors, vous ne serez pas étonnés que nous marquons le début de la semaine des petites entreprises au Canada. Il est important de noter qu'en Ontario, nous avons une des plus... Une des comités les plus vibrantes au, can au Canada, les petites en entreprises représentent 95 des entreprises dans la province. Alors il est important de les reconnaître. Ma question est de savoir que faites-vous pour appuyer les petites, les petites entreprises? Merci, M. le Président. J'aimerais remercier le député de Topico Centre pour sa question. Il a eu une belle carrière distinguée dans la communauté de Toronto récemment. Il était très actif avec le festival. Du, de l'Ukraine sur Blur, la rue Blur. Nous voulons nous assurer euh, d'avoir les bonnes conditions euh, pour plus de 400 000 petites entreprises afin de connaître le succès. Ce matin, euh, j'ai je me suis joint à la Chambre du commerce de l'Ontario afin de lancer euh, un programme intitulé « L'accès aux petites entreprises » qui va aider les petites entreprises et leur donneront de meilleurs outils. Ce n'est pas tout, Monsieur le Président. Nous désignons également 33 des contrats du gouvernement aux petites entreprises d'ici 2020. Nous améliorons également les services d'approvisionnement pour les petites entreprises. Et ce ne sont que quelques mesures, quelques questions supplémentaires. Merci, Monsieur le Ministre. Je suis heureux de savoir que vous faites tout ce travail formidable comme propriétaire de petites entreprises ou qu'il l'a déjà été, je sais que les gens d'affaires prennent des risques. Les gens d'affaires mettent de côté leur carrière pour poursuivre leur entreprise. Ces petites entreprises offrent une vie pour eux-mêmes, pour leur famille, mais créent des emplois pour des millions d'autres Ontariens. Je suis heureux d'entendre parler de vos mesures. Lorsque je parle aux, petits, aux propriétaires de petites entreprises, j'entends d'autres choses que les gouvernements pourraient faire pour les aider. Parfois, on me parle de coûts de production, on me parle de règlements. Je suis ravie d'entendre ce que vous avez dit, mais j'aimerais en savoir davantage de ce que vous faites pour aider les petites entreprises. Merci aux députés des tobico Centre pour sa question supplémentaire. J'ai eu l'occasion euh, d'entendre les propriétaires des petites entreprises à savoir quels sont leurs défis à relever et qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider. C'est la raison pour laquelle nous nous engageons à travailler avec les petites entreprises afin que ces entreprises puissent réussir. Nous avons éliminé euh, l'imposition du capital et nous avons député diminuer un autre impôt de 4,5 Mais nous avons d'autres mesures en diminuant la bureaucratie inutile grâce au projet de loi 154. Et nous allons continuer à travailler avec les, les propriétaires de petites entreprises. Nous allons jusqu'au bout des choses. Nous allons profiter d'une croissance économique très solide. Le député de Hampton-Kent, Middlesex. Ma question est au ministre des Petites Entreprises. C'est la semaine des petites entreprises. C'est donc l'occasion de reconnaître le dévouement des personnes qui travaillent fort dans ces petites entreprises. Malheureusement, cette année, la, petite, la semaine des petites entreprises est une semaine difficile à cause des libéraux. Alors que le premier ministre Trudeau augmente les impôts, le gouvernement de l'Ontario se précipite pour augmenter le salaire minimum. Donc ils ont augmenté la facture d'électricité et il y a des grandes dettes et il y a un allègement fiscal qui est beaucoup trop loin à l'horizon. Est-ce que ce gouvernement va aider les propriétaires de petites entreprises et les exploitations agricoles? Le ministre responsable des petites entreprises, merci à l'honorable député. Je sais qu'il a de l'expérience dans des petites entreprises. Sa famille avait un dépanneur en Ontario, une cacaillerie plutôt. Il a donc de l'expérience dans ce domaine. J'aimerais ajouter, ajouter que nous avons éliminé les impôts sur les capitaux à 4,5 C'est vraiment un taux compétitif dans le Canada. Nous avons diminué les coûts d'électricité de 25 pour 500 000 petites entreprises et exploitations agricoles dans l'Ontario. Nous avons parlé aux petites entreprises partout dans la province de l'Ontario. Nous avons hâte, lorsque mon collègue, le ministre de, des Finances, présente le bilan économique, nous avons hâte de voir les mesures à venir. Nous voulons que les petites entreprises puissent croître partout dans la province. Monsieur le Président, au ministre, les familles qui dirigent les entreprises en Ontario ne veulent pas de rhétorique du gouvernement. Ils veulent se faire respecter et des vraies réponses à leurs préoccupations. De la Chambre de commerce au bureau du directeur de la responsabilité, tout le monde dit qu'ils ils ne sont pas sur la bonne voie. Le gouvernement ignore ces recommandations. Le gouvernement croit que la solution au problème est une discussion. Il a été difficile de faire en sorte que les libéraux puissent réagir aux plaintes des petites entreprises. Les petits cafés, les petites entreprises et les exploitations agricoles disent tous que ces changements proposés vont nuire à leurs familles. Comment est-ce que ce gouvernement pu puisse insister pour savoir qu'il en sait davantage. Monsieur le ministre, j'aimerais remercier le député de sa question, sa question supplémentaire. J'ai visité des chambres du commerce partout dans la, chambre, dans la province de l'Ontario, à Peterborough, et la Chambre de l'Ontario nous ont donné une analyse exhaustive. Comme nous l'avons affirmé, Lorsqu'il est question des mesures à entreprendre, nous allons au bout des choses et tout est présenté sur la table. La position du député n'est pas la même que mon bon ami, le député de Dufferin-Caledon. J'étais dans sa circonscription et on m'a dit, une entreprise m'a dit qu'elle était très confiante lorsqu'il était question de la prospérité économique de l'Ontario. J'aimerais vous rappeler que c'est un avertissement. Le dé député de London West, nouvelle question. Ma question s'adresse à la première ministre. Ce matin, plus de 500 000 étudiants se sont levés et ont appris qu'ils n'allaient pas à l'école. Calvin McDonald, qui est dans sa dernière année du programme de technologie environnementale à Fenshaw, a communiqué avec moi pour partager ses inquiétudes. Il s'inquiète du fait que ses expérimentations laboratoires devront être refaites, ce qui va retarder sa diplomation. Il a déjà des grandes dettes avec le Raféo. Il se préoccupe d'avoir d'autres dettes auprès du Raféo. Que fait ce gouvernement pour revenir à la table de négociation et s'assurer que des étudiants tels que Calvin puissent obtenir sa diplomation à temps sans avoir à alourdir sa dette d'études. Merci monsieur le président. Des étudiants comme Calvin on y pense. Je connais cette faculté, je connais l'administration. Tout le monde veut retourner à l'école. Les étudiants veulent être là, les facultés veulent se trouver là. Alors, le processus de convention collective est en jeu. Nous empressons les deux parties de revenir à la table. J'ai bon espoir qu'il y aura une résolution bientôt. Question supplémentaire. Monsieur le Président, j'ai entendu d'étudiants à Fanshawe qui ont acheté des équipements pour les... une occasion à l'étranger en Italie et en Espagne. Ils ont réservé des billets d'avion qui ne sont pas remboursables. Si le voyage est annulé, il y aura des étudiants qui ne sauront pas où vivre car ils ont renoncé à leur appartement et ne pourront pas terminer leur année. Monsieur le Président, les facultés veulent les quitter et les étudiants veulent l'occasion d'apprendre. Que fait ce gouvernement libéral pour faire en sorte que la faculté et les étudiants puissent retourner sur les bancs d'école tout en s'assurant que les étudiants n'alourdissent pas leurs dettes d'étudiants à cause de cette grève? La ministre, M Monsieur le Président, si je lis entre les lignes, j'ai l'impression que la députée... Euh, euh, nous dit d'imposer, euh, d'imposer l'arrêt de la grève. Alors, je suppose que ce n'est pas leur conseil. Mais ce que j'aimerais vous dire, Monsieur le Président, c'est qu'il y a des étudiants qui ne sont pas en classe aujourd'hui. Nous voulons que les deux parties puissent s'entendre. Nous voulons conclure une entente dès que possible, Monsieur le Président. Les collèges existent pour cet objectif. Ce sont des institutions extraordinaires qui accomplissent un travail incroyable. Député de Brampton-Springdale, merci. Ma question s'adresse au ministre du Transport. Notre gouvernement s'est engagé pour élargir les options en matière de transport partout dans la province. En Brampton, nous avons eu des évaluations sur ces projets qui vont amener de meilleurs liens pour de plus en plus de résidents dans ma communauté, il sera donc plus facile d'aller au travail et à l'école. Monsieur le Président, il faut s'assurer que ce réseau soit abordable, ainsi les, euh, la population aura plus de choix. Je suis heureuse de vous dire que nous avons pris une mesure pour diminuer le coût de transport. Est-ce que le ministre va nous offrir plus d'informations sur la façon dont nous rendons le transport plus abordable pour la population dans la grande ré région de Toronto? Merci de la à la députée de Brampton-Springdale et pour son travail au nom de sa collectivité. Monsieur le Président, après qu'on ait levé la Chambre avant la semaine de la circonscription, je me suis joint à la première ministre Kathleen Wynne afin de faire en sorte que notre population puisse se déplacer plus facilement le 1er janvier, lorsque vous allez vous servir de votre carte Presto, elle n'en coûtera que 1 dollar et 50 sous si vous avez un, trans un transport, un transfert avec la station Union ou avec le train Go. Tout cela aura des bonnes répercussions dans le, sur le portefeuille de, nos, de notre population. Des milliers de personnes font ce voyage et ces 25 000 individus vont épargner jusqu'à 720 dollars par année dans leurs frais de trans transport. Notre gouvernement va faire en sorte que le transport soit plus facile et plus abordable. Merci, M. le Président, et merci au ministre de sa réponse. Depuis cette dernière semaine, de nombreuses personnes dans ma communauté sont heureux de savoir qu'ils vont épargner 720 dollars l'année prochaine. Cela va aider plusieurs personnes en rendant le transport plus abordable et nous allons donc encourager les gens à laisser leur voiture chez eux. Nous savons euh, que moins de voitures diminue la congestion routière et ce qui va appuyer une énergie verte pour les générations à venir. Sous le leadership de notre Première ministre, notre gouvernement travaille très fort pour avoir un bon réseau de transport qui travaille bien pour euh, la population. Est-ce que le ministre puisse, pourrait nous donner une mise à jour euh, sur euh, sa façon de créer ce, ce processus. Merci. Merci de la députée pour sa question de suivi. Depuis les derniers jours, en plus de cette annonce spécifique sur les épargnes importantes qu'on va offrir en janvier avec notre épargne, il y a quelques jours, j'étais à Durham, j'étais à Whitby, donc il y a un établissement de l'entretien de l'Est. Cela représente d'un demi-million de... de pieds carrés pour nos véhicules. Ce matin, j'étais avec le député de Ajax-Pickering. Nous étions à la station GO de Ajax. C'est une station qui a eu de grandes mises à jour depuis les dernières années et encore une fois, j'aimerais mettre l'emphase sur ceci. Alors que notre gouvernement continue à améliorer les services partout dans la grande région de Toronto, en janvier, nous allons faire en sorte que le coût soit plus abordable entre GO et le CTC. Environ 720 d'épargne est une bonne nouvelle pour tout le monde. Le député de Bruce Gray-Owen merci beaucoup. Ma question s'adresse au ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Pendant 14 ans, ce gouvernement a rendu la vie plus difficile pour les entourions. Il y a de plus en plus de visites à l'urgence de la santé mentale. On est obligé de sous-traiter des services policiers pour ces patients qui sont un danger pour eux-mêmes et pour les autres. Tragiquement, il y a de plus en plus de suicides. Voici une crise qui détruit toutes les familles dans notre belle province. Malgré vos examens sur la capacité et vos mesures sur la stratégie en santé mentale, dites-moi combien d'autres enfants et d'autres personnes doivent mourir par le suicide avant d'agir afin de mettre fin à cette crise le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Merci, Monsieur le Président. Pendant un moment, j'étais tout à fait aligné avec le député d'en face. Nous, avons, nous partageons le même objectif, c'est-à-dire d'offrir des services de santé, en santé mentale pour tous les Ontariens. Il n'y a pas de santé sans santé mentale. La santé mentale représente... De, les deux, même, deux idées qui sont semblables. Nous avons doublé notre financement en santé mentale depuis que nous, avons, nous sommes arrivés au, au pouvoir de plus, à plus de 1 milliard de dollars. Notre projet est d'augmenter ce financement de 220 millions de dollars sur une période de trois ans. Nous voyons cet investissement de façon concrète, par exemple à Barrie, à l'hôpital Royal Victoria, où je ne sais pas si répondre à la question. Je ne sais pas si nous allons ouvrir cette, euh, cet hôpital. L'unité de santé mentale intensive pour les enfants spécifiquement. Question supplémentaire au ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Nous partageons de bons objectifs, mais vous, avez, vous dépensez 25 millions de dollars pour les élections, mais pas pour la santé mentale. Je pose la question au nom des familles. Donc, ces enfants euh, qui tombent entre les maillons du filet sont très déçus. Leurs familles sont déçues. Une mère nous a dit, dont le fils euh, a pris sa vie, elle prend 18 antidépresseurs par jour. Et Elle m'a dit, je serai probablement sur des médicaments à vie. L'impact est beaucoup trop important pour l'ignorer. Est-ce que Judy peut compter sur vous pour mettre fin à la crise en santé mentale? Monsieur le Président, on peut voir si le journal de débat peut... Euh, tout écrire ceci. Nous avons créé 48 millions de dollars pour le groupe de travail à Thunder Bay à Saint-Joseph, 13 millions pour les services à Regent Park à Toronto, 5 millions un, traite, un centre de traitement pour avoir 10 lits de plus pour les jeunes et les enfants, 1,9 million dans le, la stratégie de prévention du suicide, 1,2 million pour le site de crise et de toxicomanie, 10 millions à Waterloo, 6 millions. Afin d'embaucher travailleurs en santé mentale pour les jeunes. Et la liste s'ensuit, y compris un investissement de 80 millions de dollars pour des logements afin d'offrir des traitements cognitifs destinés aux jeunes. Et ce député a voté contre. Merci. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci. Une nouvelle question, euh, la Merci chef du troisième parti. Au cours de la fin de semaine de l'action de grâce, nous avons une situation à Hamilton où nous avons vu un nuage de pollution qui s'est éparpillé au-dessus de la ville. C'est connu comme étant un processus dans le, la transformation de l'acier entre temps. Depuis 2017, nous avons de nouvelles normes qui devraient être mises en place dans les aciéries de Hamilton, mais il ce n'a pas été le cas. Plutôt que d'avoir un d'offrir un prolongement à cette entreprise, comment est-ce qu'on peut mettre fin à cette pollution dangereuse? La vice-première ministre. Au ministre de l'Environnement et de l'Accès en matière de changement climatique. Merci. Je remercie la députée de sa question. Elle exprime très bien l'inquiétude publique et notre ministère prend ces émissions accidentelles très au sérieux. Le personnel de mon ministère a, conçu, a tenu une table ronde vendredi pour parler de cette situation et de la façon dont on peut les empêcher à l'avenir, cet événement a été créé par une grue qui a créé un problème et l'émission s'est produite lorsque le fer a été... S'est échappé lorsqu'il y a eu le. Il est atterri sur une, une autre structure. Nous voulons nous assurer que l'entreprise évite de tels incidents à l'avenir. Nous allons rencontrer l'entreprise afin de nous assurer que cela ne se reproduise plus. Complémentaire. Nous savons qu'il n'est pas impossible de se plier à ces normes environnementales et en fait, les usines qui sont très près. De cette, de cette dernière respecte les nouvelles normes de 2017 et respecte même déjà celles qui seront mises en place en 2020. Est-ce que le ministre viendra à Hamilton lui-même afin de rencontrer, de rencontrer Environment Hamilton, les conseillers municipaux, les députés locaux et autres acteurs du milieu afin de trouver une façon de mettre fin à ces événements? Je, le ministre. Je suis ouvert à continuer la discussion avec tout autre acteur du milieu afin de contrôler la qualité de l'air, non seulement à Milton, mais à l'échelle de la province. Le personnel de mon ministère a mis en place une supervision accrue de ces événements, tout particulièrement cette entreprise. Nous voulons nous assurer que cette usine en particulier ne diminue, ne produise pas plus d'émissions. Je suis heureux de continuer les discussions avec les acteurs du milieu, non seulement à Hamilton, mais à l'échelle de la province. Nouvelle question. député de Kingston et Îles. Merci, Monsieur le Président. Au mini à la ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport, la Semaine des bibliothèques publiques nous donne la chance d'explorer nos bibliothèques publiques et les services qu'elles ont à offrir. En 2015, 1124 bibliothèques ont, obtu, ont fait, reçu plus de 72 000 visiteurs. Elles aident les PME et les entrepreneurs. La semaine dernière, la ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport était à la Bibliothèque centrale de Burlington afin de lancer cette semaine et de donner des nominations pour les bibliothèques qui remplissent bien les services. Viva Noce, qui est dans ma circonscription, a reçu une nomination. Est-ce qu'elle peut dire aux députés de cette chambre, en dire plus aux députés de cette chambre sur la... sur les bibliothèques? Je remercie la députée de Kingston, non seulement pour sa question, mais aussi de défendre les bibliothèques de sa circonscription. Je suis heureuse d'annoncer une nouvelle initiative afin de célébrer les, la Semaine de la des bibliothèques. Nous avons une initiative qui mettra en valeur le talent des bibliothèques, qui lance des clubs de lecture de livres numériques. Ils sont présentement en train de lire un livre de Menalima qui s'appelle « The Sweetest One ». Nos bibliothèques ont plusieurs livres et donnent aussi accès à des ressources d'apprentissage, aident les entrepreneurs dans les collectivités à l'échelle de la province. Complémentaire. Merci. Je remercie la députée de, sa, de la ministre de sa réponse. Les bibliothèques sont importantes dans les collectivités et non seulement est qu'il y a des ressources d'une de, panoplie d'auteurs, mais elles sont aussi là pour appuyer l'éducation. Les bibliothèques nous aident à... Accroître les connaissances des collectivités et fournissent des ressources de façon accessible et efficace. C'est similaire à la façon dont la bibliothèque de Kingston-Frontenac Fr avait une unité mobile à mon barbecue cet été. Ils, ils pouvaient prêter des livres sur place. Notre fonds a permis d'avoir ce niveau de service. Est-ce que la ministre de, du Tourisme, de la Culture et du Sport pourrait nous expliquer la façon dont cette initiative appuiera les collectivités au niveau local? La ministre. Merci, Monsieur le Président. Je remercie la députée de sa question. Les députés savent que ce sont, les bibliothèques sont des, des endroits centraux dans nos collectivités. C'est pourquoi nous continuons d'investir dans ces bibliothèques. En fait, je suis heureuse de dire j'étais heureuse d'annoncer à la bibliothèque publique principale de Burlington qu'il recevrait près de 25 000 dollars pour le du fonds de numérisation et que le conseil de front, Kingston-Frontenac recevra, recevra près de 33 000 Ça fait partie de notre investissement de 3 millions à l'échelle de la province. Ce gouvernement a une stratégie dans, en, en culture. Nous voulons continuer à appuyer les services essentiels tels que les bibliothèques afin d'améliorer la qualité de vie de nos collectivités. Nous sommes fiers de nos investissements et nous avons bien de continuer. Nouvelle question. Député d'Haliburton-Court à Brock. à la ministre des Services communautaires et sociaux. La traite de personnes peut se voir dans chaque coin de la province et de plus en plus dans les petits villages et les petites villes. Les services de Kawartha de ont aidé 21 victimes depuis décembre dernier. C'est une statistique qui est choquante. Un groupe de services a demandé un soutien de la part de la province à partir de son fonds dédié à cet effet, mais on leur a refusé. Il y a des besoins à Hamilton, Niagara, Belleville et Prince-Édouard. Et prince -Édouard. Ces régions avaient besoin de financement, ne l'ont pas reçu et j'aimerais savoir si la, ma région obtiendra les, services, les fonds nécessaires afin d'améliorer leurs services. La ministre des services sociaux et communautaires. Merci. Je sais que la députée de l'autre de, de, de, de côté est une grande défendeur de ces services dans sa collectivité. Elle sait que notre stratégie pour mettre fin à la traite de personnes est lancée, est active. La ministre de la Condition féminine ainsi que moi-même avons fait une annonce concernant les fonds qui sont disponibles aux collectivités afin d'empêcher ce crime et de punir ceux qui le commettent. Nous avons aussi un soutien en place pour aider les survivants à reconstruire leur vie. Nous avons des partenaires aussi au sein des forces policières. C'est une, une stratégie qui implique plusieurs ministères et nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir afin d'aider les survivants de traite de personnes. Complémentaire. Merci, Monsieur le Président. À la ministre de Nouveau. Il semble que l'approche gouvernementale est de simplement dire « nous avons dépensé l'argent attribué et nous avons maintenant terminé le travail ». Mais ce n'est pas le cas, Monsieur le Président. La vie de ces survivants ne dépend pas d'une case cochée dans le budget. Nous devons travailler avec les organismes et ces organismes avaient l'impression qu'ils obtiendraient une grande partie des 72 millions de dollars investis dans cette stratégie. C'est ce qu'on avait cru. Pourtant, ils n'ont accès qu'à 18 millions du montant attribué. Comment est-ce que le gouvernement peut se prétendre faire le travail nécessaire alors qu'on ne donne pas les ressources nécessaires? La ministre. Je n'apprécie pas du tout, Monsieur le Président, les sous-entendus Faites par la députée de l'autre côté, de ce côté de la Chambre. Nous prenons ce crime au sérieux. Nous avons établi un bureau contre la traite de personnes qui est mené par des survivants, de, une survivante de traite de personnes. Le bureau du procureur général travaille aussi avec le ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels, ainsi que mon ministère. Nous sommes tous impliqués. Dans une approche réfléchie à ce problème particulier. Ce n'est pas un problème simple. Il faut avoir des, des stratégies qui sont coordonnées et nous voulons assurer que les gens qui ont besoin de financement, les organismes ayant besoin de financement, l'obtiennent. Député de Windsor-Tecomsey, rappel au règlement, je me représente un ami du côté ouest. Blake Roberts. Il enseigne les politi science politiques à l'Université de Windsor. C'est un ancien collègue de, de Radio-Canada anglais. Bienvenue à Queen's Park. Il n'y a pas de vote différé. Nous, ajou nous sommes en pause jusqu'à 13 heures.